Alors, on a passé du temps sur cette histoire. Je vous invite à retourner voir cette merveilleuse histoire où Hillel se retrouve un peu contre son gré investi de l'ensemble de l'autorité de l'enseignement et finit par tout oublier, puis renvoyer la balle au peuple. Après, il se souviendra de tout, etc. On n'est pas en train de dire que euh, le savoir n'a aucun sens dans le judaïsme. Au contraire, c'est très important. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo vous-même, j'imagine, pour étudier et pour euh, faire partie de ce savoir. Mais le savoir n'est pas là pour exclure les autres, mais pour être partagé et pour s'appuyer sur notre intelligence collective. Donc, comme on l'a vu dans ce texte euh, qui raconte l'histoire de Hillel sollicité pour trancher et voir que faire quand Pessard tombe euh, un Shabbat. Et que de cette, pour cette raison, il y a un problème puisque toute la pratique de Pessach est remise en cause, en tout cas toute la pratique de l'époque du Temple, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas ce problème, vu que le Temple n'existant pas, il n'y ben, a pas de, de, de, de sacrifice de l'agneau pascal, que ce soit Shabbat ou non. Alors maintenant, on va passer à la troisième… À la, non, ouf, non, on a eu plus que, plus que trois étapes, mais à la dernière étape qui est la lecture en traduction. Euh, voilà, donc si ça vous intéresse, suivez avec moi et lisons ensemble. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui en font un résumé ou qui l'expliquent en français. Chanou rabotez nous, nos sages ont enseigné par âme, une fois, Khal a eu lieu, par Baasar, le 14e, c'est-à-dire le 14e jour de Nissan, c'est-à-dire Pessah, euh, l'Iyot Beshabbat, d'être pendant Shabbat. Et donc, c'est la situation qui est décrite. « Béchachachou v'nez et les enfants de Bétera ont oublié « vélo yadou » et ne savaient pas « im Pessach d'oré et ha-shabbat im lav ». On dirait « l'eau » en hébreu moderne, ici on dit « lav ». Ils ne savaient pas si pesar repousse le shabbat ou non. « Amrou ils ont dit « klou yashadam chez Yodéa » Y aurait-il quelqu'un Y a-t-il une personne Rien, il y a un, une personne qui sait. Bref, j'ai traduit mot à mot, ça veut dire n'y a-t-il pas quoi Y a-t-il quelqu'un qui sait Im, si. pesach Si. repousse le Shabbat, im lave ou non. Et donc, ils vont mener leur enquête. lahem, on leur a dit Adam et une personne. Pe Personne, une, donc une personne, il y a, Yesh, chez Allah, qui est montée mibavel euh, de Babylonie, vehilel hababli-shemo, et son nom est Hilel le Babylonien. Sheshimesh, qui a servi, Shne ador Hador, deux grands de la génération, Shmaya, ve Aftalion, donc euh, qui font partie des Zougotes, alors que Hillel et son compagnon d'études opposant Shamaï sont euh, à la croisée des Zougotes et des Tanaïm. Euh, donc euh, voilà, donc Hillel qui a euh, servi chez Maya Afthalian, ça veut dire qu'il a été très proche d'eux, qui a étudié d'eux, etc. Euh, et qui et qui a suivi leur enseignement. Veyodéa, et il sait Im Pesar, si Doré repousse et hachabat le shabbat, il me lave ou sinon. Chalchou, ils ont envoyé une lettre, vekar ou lo, et ils l'ont appelé. Amour ils l'ont dit. Clou saurais-tu par hasard, Im pesach, et si pesach repousse le shabbat ou pas? Amar lahem et il leur a répondu, <coughs> et eh ben il leur a pas vraiment répondu, il leur a répondu par une énigme comme on l'a vu et euh, expliqué dans les vidéos précédentes. Mais est-ce que est-ce que un Pessah unique il y a pour nous dans l'année? Shedoret à shabbat qui repousserait le shabbat? Mais n'est-ce pas que au contraire? Verra l'eau, et euh, n'est-ce pas? psachim, beaucoup plus que 200 psachim. Yeshlan nous avons dans l'année chez Dorim, et HaShabbat qui repousse le Shabbat. Donc il est lien de dire qu'il y a plus de 200 fois Pessar par an, on a l'impression d'être dans la chanson Anipurim. Euh, Dis-moi pourquoi il n'y a pas pourim 200 fois 200 fois par an. Enfin, c est, c est, c est, ça, ça, ça me fait penser à cette chanson en disant bah, les bonnes choses autant les avoir un maximum. En tout cas, ici c'est ce que dit Yelel on a 200 péchés par an. Ah bon eh ben, c'est exactement ce qu'on lui a répondu à rouleau On lui a dit Mina in la lecha. D'où est-ce que tu sors ça Qui est à la fois euh, peut-être une demande de source, mais aussi un petit peu euh, quelque chose d'humoristique. <rire> D'où tu sors ça Il n'y a pas de 200 fois Pessah par an, voyons. Amar il leur a dit, Néemar, il est dit, Bémorado, ici on est dans Bamidbar euh, 9.2, dans, dans le 9e chapitre de, des nombres, euh, au verset 2, il y a écrit Bémorado, il faut faire l'offrande de Pessah. Bémorado, en son temps, pour Pessar, Vénémar, Vénéémar, et il est dit « Bemoado en son temps également pareil, euh, quelques chapitres plus loin, au chapitre 28, verset 2, pour ce qui est du… Ah non, au chapitre 28, pardon, là c'est « b », ça doit être… je, je, je pense que c'est plus… c'est euh, partie de la grammaire, bref. Donc, euh, au chapitre 9 de Bamidbar, on dit « Bémoado en ce qui concerne Pessar, et au chapitre 28 de Bamidbar, on dit « bemoado » en ce qui concerne le « tamid », c'est-à-dire l'offrande perpétuelle. Donc, on a le même mot « bemoado » utilisé dans deux contextes, et donc, on en déduit que les lois sont semblables dans les deux contextes. Donc, « ma bemoado », de même que ou comme « moado », le mot « moado »,« ha amour batamid », qui est dit pour l'offrande perpétuelle, « doré le shabbat, repousse le shabbat », de même « af. Mo'ado, le mot Mo'ado. Ha'amourbe Pessah, qui est dit pour Pessah. Doche et achabat Donc, c'est le même principe pour les deux. Ve'od et autre argument. Et là, moi, je pense que c'est toujours Hillel qui parle. Je ne pense pas que ce soit le langage du rédacteur du Talmud. Ve'od et encore Kalvachomer C'est un argument a fortiori. Umatamid chez ein Anouch Karet. Et de même que Comme. Et comme l'offrande perpétuelle, qui n'est pas passible de karet, c'est-à-dire de peine d'exclusion du peuple, si tu ne la fais pas, « Doché et à Shabbat, repousse le Shabbat », Pessach, pessach lui-même, c'est un karet qui est beaucoup plus important parce qu'il est puni par l'exclusion si on ne le respecte pas. On parle aussi de, du respect de l'offrande de l'agneau pascal au temple. On parle ici de peines qui n'ont pas de valeur, euh, de pénalités, qui n'ont pas de valeur aujourd'hui, qui ne sont pas mises en application. « Eino d'in, chez Doche à Shabbat », ce ne serait pas sa loi qu'il repousse le Shabbat. Euh, donc, puisqu'on a quelque chose de moins important qui repousse le Shabbat, quelque chose de plus important repousse forcément le Shabbat. Donc, bien sûr que Pessah repousse le Shabbat, il elle aurait pu juste dire oui. On lui demande « Est-ce que Pessah repousse le Shabbat ?» Il aurait pu dire oui. Il a dit « Attends, voilà un certain nombre d'arguments. Euh, » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça ?« Niyad, immédiatement. « Hoshivuru » ils l'ont installé. « Baroche en tête. « Uminuru » et ils l'ont nommé. « Nasi Alehem euh, » prince sur eux. « Vehaya, et il était. « Yoshev assis. « Veduresh et commentant. « Kol Hayom » toute la journée. « Kulo » en entier. Il rôde Pessah dans les lois de Pessah. Donc ici, il y a énormément d'investissements sur Pessah. Vous voyez, c'est apparemment la spécialité de Hillel dont ça nous parle dans nos préparatifs de Pessah. À nous aussi. « ou « Il commença et les admonesta par ses paroles. « Amar il leur dit « migaram Lachem bavel » Qu'est-ce qui a, a conduit pour vous que je monte de Babel, et que je sois prince sur vous De la euh, paresse que vous aviez, que vous n'ayez pas parce que vous n'avez pas euh, servi et honoré les deux grands de la génération, chez Maya chez et qui était installé chez vous. Donc vous n'avez pas fait ce qu'il faut, et c'est pour ça que maintenant, euh, j'ai la prépondérance et je vous dirige. Et on voit là-dedans des reproches, et peut-être qu'en fait, ça ne convient pas. Il l'air d'être prince sur les autres. Il a envie de vivre sa vie tranquillement. Mais voilà, comme les autres n'ont pas appris, il est obligé de tout réenseigner. Peut-être qu'il aurait préféré que ce soit autrement, mais en tout cas, il est dans cette position descendante. Kevan Shekintram Bidvarim, du fait qu'il les a admonestés par ses paroles, Neelma Halakha Mimenu, la a disparu de lui. Donc, il oublie tout. Amroulo, il lui en dit. Rabbi, mon maître. Chachar mes rêves Shabbat. quelqu'un qui a oublié et qui n'a pas euh, amené son couteau la veille du Shabbat, qu'en est-il Que fait-on s'il est trop tard Et donc, euh, on peut même se demander là s'il n'y a pas une sensibilité des gens qui l'interpellent en disant bah, On s'est rendu compte que tu as oublié. Allez, on te parle, on t'interroge sur une loi qui concerne l'oubli, euh, pour pouvoir ouvrir subtilement le dialogue avec toi sur cette question délicate. Amar lahem, il leur a dit, alachazo shemati veshacharti »« Cette loi, je l'ai entendue, je l'ai oubliée. Et là, anar lahem les Israël, mais euh, laisse pour Israël, donne leur les laisse les laisse Israël, im « Ein hem s'ils ne sont pas prophètes, « Bene Neviimhem » ils sont enfants de prophètes. Donc laisse-les euh, s'avancer sur la question euh, parce qu'en observant le peuple, euh, on peut voir que, quelle est la solution. Donc, appuie-toi sur la sagesse collective. Donc, nous avons conclu cette série d'études hein, en plaçant le contexte de euh, Pessah et puis en le recadrant un peu dans le contexte politique actuel en France, on pourrait dire aussi d'ailleurs en Israël et dans aussi beaucoup d'autres pays du monde, euh, qui est le contexte de euh, des rapports de pouvoir entre certains individus, certaines aristocraties, le peuple, et quelle est la meilleure façon de fonctionner de cette façon-là. Euh, et puis ensuite, on a raconté l'histoire, ensuite on a étudié, on a lu le texte et on l'a explicité. Ensuite, on a développé en particulier l'argumentation de Hillel, et puis là, on vient de lire l'ensemble du texte en hébreu et de le traduire. Donc, emmenez avec vous cette étude où vous le souhaitez. Et euh, je vous invite aussi à regarder chaque petit détail de ce texte. Vous pouvez l'étudier aussi en binôme et en rigota euh, pour voir dans chaque détail de ce texte quelle part est attachée, euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre, quelles leçons on peut tirer en ce qui concerne la répartition du pouvoir, la liberté et l'autodétermination de chacun et chacune et eh bien ça nous emmène sans doute à Pessard ou si si, si, si c'est pas Pessard bah, je vous souhaite bonne semaine bonne fête bonnes études et si c'est Pessard pour vous Pessard ça mèrerde à vous et à très bientôt